Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dédiée encore une fois à Vérez pour SketchUp on va apprendre aujourd'hui comment ajouter des imperfections sur nos matériaux qui sont souvent trop parfaits euh, trop nickel trop lisse et euh, si on regarde autour de nous euh, ben, on peut voir que je sais pas l'écran de notre téléphone euh, le sol, le carrelage, la table, etc, tout ça c'est jamais super super lisse, il y a toujours des petites rayures, des, de la poussière, de l'usure Et c'est ce qu'on va simuler aujourd'hui avec Véret pour avoir euh, des images ben, le plus réalistes possible euh, pour tous ceux qui veulent se mettre à Véret comme à chaque fois dans mes, dans mes vidéos, je propose une formation d'initiation qui est gratuite hein, qui est juste accessible en cliquant sur un lien et en entrant votre email, euh, ben c'est dans la description tout ça et puis ça vous permet de comprendre comment fonctionne V-Ray pour faire vos premiers rendus régler la lumière les matériaux etc etc et puis de pouvoir comprendre aussi tous les tutos qui viennent par la suite donc voilà il suffit de vous inscrire et d'avoir accès à cette vidéo euh, privée pour les autres on y va donc on va créer pour faire ça deux matériaux un matériau normal lisse et puis on va créer un matériau qui va juste porter sur lui l'usure les rayures Ensuite on va mélanger les deux et on va appliquer ça sur, euh, sur le plan qui, que j'ai préparé ici là et qui va donc nous permettre de, de, de visualiser un petit peu le résultat. Alors comment on va faire ça euh, Déjà je suis allé chercher des maps d'usure, c'est quand même le principal. Des maps d'usure, alors je vous conseille d'aller sur le site cgbookcase.com, il y en a une vingtaine ici dans la catégorie surface imperfection et c'est ces maps là où on, voit, on peut avoir par exemple des empreintes digitales, des rayures, des usures, des, un peu de tout j'en ai trouvé aussi sur texture.com mais les textures gratuites sont plus petites on essaiera quand même mais ça se présente comme ça euh, retour donc sur SketchUp on va créer un premier matériau donc je fais un clic droit ici sur la boule qui, ici, qui symbolise le, la catégorie matériaux dans l'Asset Editor et je vais créer un matériau générique c'est lui que je vais appeler Usure Material. Je sais pas si Usure c'est bien français et material c'est bien anglais. C'est pas terrible comme nom, mais on, on, on se comprend. Donc je déplie la partie droite de l'écran. Je vais sur la case Opacité. Il y a ici un slot qui est vide. Je clique dessus. Je vais sur Bitmap pour aller charger mon image d'usure. Je vais prendre celle-ci qui est en 4K pour le coup je passe en rendering space, ça c'est pas obligatoire, mais le résultat n'en sera que meilleur et puis euh, c'est tout d'un autre côté, je vais aller chercher des textures qui existent déjà on a quoi, quelque chose d'assez lisse, d'assez brillant on va avoir bah, tout simplement peut-être une vitre une vitre, une vitre, une vitre, une vitre, dans glace on va aller chercher celui-là qui doit être lisse voilà, je vais mettre donc de l'usure sur la vitre qui elle est parfaite pour faire ça je vais créer donc un troisième matériau qui est un matériau blend Alors je clique ici et j'ai cherché un blend qui va permettre de mélanger les deux les options que j'ai dans le blend c'est assez simple il y a la base le matériau de base base matériel. là pour l'instant il n'y a rien donc je clique ici et je choisis un des deux donc je choisis on a dit le faire le et puis je vais faire le petit plus pour ajouter des couches j'appelle ça des coats et c'est pareil matériel coat numéro 1 et eh bien je vais mettre usure material et donc vous, vous doutez que si on fait plus, on peut ajouter plusieurs couches d'usure les unes sur les autres ici si c'est noir c'est invisible, si c'est blanc c'est très visible, donc je vais tout de suite le mettre très visible et puis ce matériau blend, ben, je vais faire un clic droit et l'appliquer à ma sélection, c'est à dire ici et puis tout de suite lancer un rendu et regarder à quoi ça ressemble donc on voit le vert qui, qui apparaît un peu noir parce qu'il n'y a, a, hein, a rien en dessous et on voit les usures mais qui sont toutes petites donc là j'ai un petit problème d'échelle on va régler ça tout de suite je vais aller dans, euh, dans, dans, dans donc c'est l'usure hein, dans usure ici sur opacité je reviens je fais texture placement et j'ai la catégorie répète là et comme c'est petit pour le grossir je vais mettre une valeur encore plus petite il y a certainement d'autres moyens mais au moins ça c'est rapide et voilà donc voilà le résultat je décoche ici, je suis dans le blend, je peux décocher un usure, le coat 1 je le décoche, voilà, commencer lisse normalement, et voilà, commencer avec ma couche d'imperfection. Alors vous avez dit, si elle est trop voyante, on peut la baisser un petit peu en intensité ici. Voilà, elle est un petit peu plus discrète. On va la mettre comme ça. Euh, donc c'est aussi simple que ça, je pourrais en superposer plusieurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer sur un autre matériau que du verre, on va aller chercher par exemple tiens, des peintures de voiture. Je vais prendre une peinture rouge. Et je vais aller dans le blend et je vais la mettre en base. Hop, car paint. Base. On attend un peu que ça s'actualise. Et voilà. Alors je peux encore améliorer tout ça et donner des effets supplémentaires. Je peux par exemple aller sur usure. Et puis elle, elle va la faire briller donc là c'est pas flagrant peut-être même la faire refléter comme du miroir voilà un peu métallique et puis je peux faire comme si ça avait creusé un petit peu le métal donc pour ça c'est simple je vais faire du bump je vais dans bump j'active et je vais prendre la même map qui est ici donc je la prends et je la glisse dedans instance et là bon, le rendu va être un petit peu plus long parce que ça demande plus de calcul mais en gros ça fait des petites bosses de métal, l'usure fait des bosses, donc moi je voudrais plutôt que ça rentre, comme des rayures, donc il suffit de mettre le bump dans le négatif, donc tu tapais moins 1 par exemple, et le bump va avoir tendance à rentrer, et ça va faire comme s'il comme y avait des trous un petit peu dans la carrosserie, des la carrosserie était rongée, voilà, bon en quelques clics, hein, le, alors là pour le coup il y a beaucoup d'imperfections, donc je vais essayer des maps un peu plus légères qu'on avait tout à l'heure là, je vais essayer cette map là, il y a juste des petites rayures, donc c'est simple, hein, on revient dans Opacité ici, on clique, ici on a le chemin d'accès, il suffit de cliquer ici sur le dossier et d'aller chercher l'autre, alors c'était celle-ci je crois, je ne sais plus, on va essayer. Voilà, donc là j'ai juste des petites rayures, hein. c'est plutôt sympa, hein. je vais m'approcher un peu pour bien voir, là c'est super léger, et ça rend vraiment bien, je vous montre si je retire. Hop, c'est tout lisse et là je vais juste choisir une portion de mon rendu et je vais réactiver On voit bien la différence et voilà bon, avec, avant de terminer je vais essayer sur du bois pour voir ce que ça donne sur du bois un bois un peu clair peut-être celui-là flooring dans le blend je vais donc le mettre en base material flooring je vais chercher Alors j'ai un problème d'échelle, alors l'échelle, vous voyez dans le matériau aussi c'est marqué 250 cm, donc je viens ici, il euh... faut que je sélectionne, sélectionne le bois, il apparaît ici, et dans la, la, la taille ici je mets 250 directement dans SketchUp, je fais entrer, et voilà. Alors là, pour le coup, l'usure, c'est pas flagrant, flagrant. On va essayer avec un, un autre, peut-être un peu plus... Euh... Je vais dans Usure, je vais essayer une autre map, et on terminera là-dessus, je pense. Je vais essayer celle-ci. Voilà. Voilà. Et là, on a comme si bah, le bois avait été un petit peu abîmé de partout. Bon, voilà, c'est super simple à utiliser. Euh, moi, ce que je préfère, c'est le, le rendu que j'ai préféré, c'est quand même avec la, la carrosserie de voiture. Je trouve que ça rendait plutôt pas mal. Mais euh, bah, amusez-vous avec ça. Faites des, des rendus imparfaits. Et puis, euh, certains d'entre vous ont commencé à m'envoyer les résultats, à m'envoyer des rendus qu'ils faisaient. Je trouve ça super intéressant. J'ai pu donner des conseils. J'ai même été euh, moi-même impressionné parce qu'il y avait des rendus qui étaient vraiment jolis, des belles images. Et puis commenter, liker, partager. Je vous dis moi à très bientôt pour une, un nouveau tuto comme ça, un petit peu court mais efficace. Voilà, à bientôt, ciao